Oh. La dure à toujours. Que le Seigneur te bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 139. Psaume chapitre 139, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 139, nous lisons la parole du Seigneur.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 Tendre Père Céleste et notre Dieu, bénis ta parole mon Père. Celle qui nous change, celle qui nous transforme, celle qui nous façonne. Père, je te prie pour ton serviteur. Seigneur, c'est ton instrument. Oh, je sais que tu es là Seigneur. Parle-nous encore aujourd'hui. Saisis-toi de l'homme. Seigneur, ouvre sa bouche comme tu le fais en cet endroit. Nous avons confiance en toi Seigneur. Parle-nous aujourd'hui. Nous sommes venus avec des fardeaux. Nous sommes venus avec des soucis. Nous sommes venus avec des questions. Seigneur, peut-être même dans les spectatives. Seigneur, même peut-être pour observer. Mais Seigneur, tu connais nos cœurs. Parle-nous, Père. Tu connais nos besoins. Tu connais nos attentes. Même le cœur le plus dur, toi, tu es capable de changer. Seigneur, même le cœur le plus insensible, tu es capable de toucher, Seigneur. Tu es Dieu, notre Père. Sois béni. Sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.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 oui pour lui, Alléluia. Je vis au gloire à Dieu. Oui moi je vis pour lui. Alléluia. Oui pour lui, Alléluia. Je vis au gloire à Dieu. C'est pour toi que nous vivons notre Père. Et nous sommes vraiment heureux, mon Sauveur, de pouvoir t'appartenir. Oh, c'est vrai, si tu n'étais pas là, mon Seigneur, où serions-nous aujourd'hui, Père Oh, Dieu, en toi, nous avons cette joie, cette allégresse, cette consolation, mon béni, de père Dieu, qui nous transporte. Et chaque fois que nous chantons les sons de Sion, nous pensons à ta bonté, à ton amour, notre âme t'exalte, Seigneur. Oh, combien tu es le Dieu très haut, mon Sauveur, béni. En dehors de toi, il ne pourra jamais y avoir de Dieu. Tu l'es. Reste, Dieu, merveilleux. Reste, Dieu. Tu es vraiment merveilleux, mon béni, mes père Nous nous réjouissons de pouvoir réellement t'avoir et être consolés. ce que toi, tu as fait, Seigneur. Merci pour le cœur que tu as touché. Nos cœurs à nous, mon béni, mes père Dieu, pourra te reconnaître, toi, le Dieu très haut, et vraiment s'accrocher davantage à toi et vivre uniquement pour toi, notre Dieu. Tu ne nous as pas obligés, Père, mais seulement ton amour à toi, à notre endroit, a touché notre âme béni Paté Et Nous t'avons donné notre vie Seigneur au oh Dieu Notre âme simplement béni du Bissan parce que est juste devant toi béni du C'est vrai tu le mérites mon béni Père au oh Dieu que nous soyons instruments pour toi Père Merci pour mon frère merci aussi pour, pour ma soeur merci aussi pour nos enfants nos petits enfants bénémoines Père Tibissant Dieu pour tous ceux qui nous ont réellement donné encore dans ces mamans Seigneur tu es réellement un Dieu merveilleux Père qui prend soin des adorateurs mon du Patrice C'est pourquoi nous voulons t'adorer vraiment comme tu le veux, Seigneur, en esprit aussi en vérité, mon bien-aimé père, au oh Dieu, nous avons besoin de toi encore en ce temps, mon bien-aimé père. Oh, pour être performé encore davantage, mon bien père, tu sans, parce que tu veux nous perfectionner, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci réellement pour ton programme. Merci moi pour ton plan. Nous a introduit de la place, de Dieu. Nous voyons combien ta main à toi est encore agit encore pour nous, bien-aimé père, tu Et à notre endroit, c'est vrai. Ce que toi tu as fait pour nous est tellement si grand, mon Sauveur. Et se doit compter les bienfaits. Ils sont tellement innombrables. Tu es vraiment merveilleux. Quand on va. Quand on glisse quelque part, tu Patrice sans dieu ta main nous tient pour ne pas tomber, mon roi. Et même quand nous tombons, tu le relèves encore davantage, mon sauveur. Tu veilles sur les pas les justes mon bénémoine, Père sans dieu Tu as dit, le malheur atteint souvent les justes, mais tu es toujours, mon mon Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu, un Père comme toi. Merci encore au roi demi sur nous, mes Père. Et conduis encore nos cœurs et nos âmes en ce temps où nous sommes. Nous voulons être soumis en toutes choses. Pardonne. Nos faiblesses, pardonne encore nos péchés. Nos manquements, mais nous manquons, béni, mais pas du au Dieu, Seigneur. Ramène nos cœurs, ramène nos âmes afin que nous puissions vraiment t'aimer et être reconnaissants en toutes choses. Tu es capable de le faire, paix, C'est pourquoi nous nous soumettons à toi. Merci pour chaque cantique. Merci aussi pour, uh, oh Dieu, chaque témoignage. Merci aussi pour tout le bienfait. Oh Dieu, que tu as accordé encore à chacun de nous en ce temps où nous sommes, mon sauveur. Sois béni et glorifié encore, Père Tibisson, Dieu, pour les que nous avons entendu, Père. Tu es le Dieu qui veille sur chacun de nos pères. L'ouange et honneur à toi mon Père, car nous t'avons ainsi prié en pensant à tous nos frères et soeurs qui sont en connexion, en étant différents endroits où ils sont. Certains sont levés à 4h du matin, Seigneur Jésus. Ah, nous sommes vraiment touchés par de voir ces sacrifices pour ton peuple, Père du Bissan. Ne pas rester endormi, Père Dubissant, mais sont levés à cause de décalage horaire, Père Saint-Dieu, que sois béni dans le comté où ils sont encore aujourd'hui, mon sauveur. Sois glorifié encore pour ce que tu fais, Seigneur, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Heureux ce matin de pouvoir aussi vous, vous avoir parmi nous. Nous remercions le Seigneur notre Dieu qui vous a gardé. Et qui a veillé sur vous aussi tout au long de la nuit et les jours passés aussi. Pour que nous puissions avoir ce privilège de pouvoir nous retrouver encore ce matin, dans ces lieux, nous pouvons nous rassembler afin de pouvoir réellement aussi élever nos voix devant son trône de grâce et lui témoigner aussi notre amour à son endroit pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il continue aussi à pouvoir faire aussi à, à, à notre endroit. Il est bon de louer l'éternel, notre Dieu. Il est aussi bon de pouvoir le célébrer et aussi merveilleux de pouvoir l'aimer de tout notre cœur et et de garder réellement aussi sa parole, si vous gardez mes commandements, c'est vrai. Alors vous êtes vraiment mes disciples. Nous devons vraiment nous souvenir de cela, que cette parole de notre Dieu puisse toujours trouver un écho dans notre intérieur, afin que nous puissions la porter, la garder et la serrer dans notre cœur, parce que nous la trouvons que, que c'est la meilleure chose pour nous. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas laisser passer, nous voulons qu'elle trouve vraiment une place dans notre cœur, parce que nous avons confiance en ces dieux, effectivement, que, qui veillent véritablement et certainement sur tout ce qui est à lui. En fait, comme nous pouvons le voir dans les Saintes Écritures, il est lui-même la parole. Et nous... Remercions notre Dieu de ce qu'il nous a aussi donné, cet entendement et une compréhension des choses qui sont importantes, afin en fait que notre âme puisse davantage aussi se réjouir et surtout aussi être disposée à ce que tout ce qui vient de Dieu puisse réellement entrer, afin que réellement nous puissions atteindre cet objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir réellement aussi nous appeler. Il n'a pas posé un acte pour rien chaque fois qu'il pose un axe toujours pour un but bien précis. Il n'a pas fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour rien, pas pour qu'ils meurent effectivement dans les déserts, ni dans la mer Rouge, mais c'était pour qu'ils puissent atteindre effectivement la destination. Nous devons vraiment être euh, très attentifs à ce que notre Dieu dit, parce que... Il n'est pas un homme comme moi, qui peut parfois dire des choses sans penser, sans imaginer, mais lui, quand il dit une chose, c'est qu'il a vraiment bien pensé. Il a vraiment aussi bien réfléchi à cela. C'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu est une parole éprouvée. et les droite, effectivement, et purée. à dire qu'effectivement, que nous pouvons avoir confiance dans cela aussi. Et nous, nous le remercions dans ce temps dans lequel nous vivons, de ce qu'il nous a fait part qu'il est l'éternel, il ne change point et que comme ne échange point, il, il a toujours la même puissance, et la même autorité, et puis aussi la même manière de pouvoir faire les choses et de conduire aussi les choses dans, dans la marche de ce peuple qu'il a lui-même fait sortir. Le plus important, c'est de pouvoir surtout euh, réaliser que c'est Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Il faut cela, il faut que il y ait... main. c'est pour ça que jusqu'à ce jour, effectivement, il continue à pouvoir appeler... Tous ceux qui sont donc à lui et, et qui lui appartiennent. J'aime beaucoup ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire dans sa parole, il a dit et clairement que mes brebis entendront ma voix. C'est-à-dire que tous ceux qui sont donc de lui vont réellement aussi entendre la voix. C'est-à-dire qu'ils vont entendre qu'il les a appelés et qu'il les appelle par leur propre nom. Et ce qu'il dit, parce qu'il a dit « je les appelle par leur nom », il faut que chacun de nous puisse être dans cette condition où il a réellement aussi cette expérience avec le Seigneur. Parce que s'il t'a appelé par ton nom, c'est qu'il te connaît. Euh, s'il te connaît, c'est qu'effectivement aussi, il a eu à pouvoir aussi disposer des choses pour toi. Nous comprenons cela effectivement que le Seigneur notre Dieu ne fait rien par hasard. Et parce que pour lui, les hasards n'existent pas. Et puis bon, nous comprenons aussi que pour un croyant, un chrétien, un fils de Dieu, rien ne peut arriver par hasard. Et nous savons que <rire> la Bible nous fait comprendre, tel que nous puissions savoir qu'effectivement, qu'il n'y a pas de place pour les hasards, parce que la Bible dit que. Même le méchant était fait pour le jour du malheur. donc... Euh, et nous comprenons que Dieu doit avoir le contrôle sur toutes choses. Parce que si ça lui échappe, il ne peut plus être Dieu. Il faut qu'il ait le contrôle. De dominer sur toutes choses. Parce qu'aucune chose ne peut se passer sans que lui l'ait ordonné. Arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel l'ait ordonné Donc nous comprenons qu'effectivement, que c'est Dieu qui veille sur chaque chose. Ceux qui jouent, ce sont des humains. Mais Dieu ne joue pas. Non, non, non. non. Oh, si nous pouvions vraiment réaliser la grandeur de cette grâce que Dieu nous a donc accordée, et la manifestation de son amour à en notre endroit, lui qui est tellement si grand, il s'est abaissé pour être à notre niveau, afin que nous puissions saisir, c'est la vérité, que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'est fait donc comprendre à nous. Il est tellement grand, comme il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas donc mes voix. Donc on peut se battre comme on veut pour connaître et comprendre Dieu, ce n'est pas possible parce que ces pensées sont au-dessus de nous-mêmes. Uh, il faut que ce Dieu, maintenant, puisse maintenant descendre au niveau de pensée. de l'homme pour donner, effectivement, un niveau où il peut saisir les choses, et donner les choses, effectivement, dont tu pourras avoir la capacité de saisir. Voilà pourquoi, pour que nous comprenions les choses de Dieu, il faut qu'il y ait une transformation. Uh, il faut que Parce que nous ne pouvons pas être dans cette capacité charnelle pour saisir les choses qui sont donc surnaturelles. Nous devons donc être dans une dimension spirituelle pour comprendre, effectivement, les choses surnaturelles, Naturelle. C'est pour ça, que quand il a dit il faut naître de nouveau, Nicodème ne comprenait pas tellement très bien. Parce que c'était pas au niveau de sa compréhension naturelle, malgré qu'il connaissait les Écritures. Et le Seigneur le regardait, mais il dit, tu es un docteur de Dieu, d'Israël, et tu ne connais pas ces choses. Et puis il les ramène et il dit mais ce qui est né de la chair c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Tu peux pas comprendre les choses spirituelles si tu n'es pas né de nouveau. Donc nous avons besoin de cette nouvelle naissance dans laquelle nous nous maintenons dans ce que Dieu te bénisse. Nous nous maintenons effectivement dans le domaine spirituel pour que nous comprenions les choses spirituelles. C'est pour ça qu'on dit que l'homme spirituel juge de tout. Ni jugé par personne. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées. Effectivement. Donc nous comprenons que nous devons être dans une certaine disposition pour que réellement nous saisissions les choses de Dieu, en fait d'entrer dans ce que le Seigneur, notre Dieu lui-même, nous a réellement donné. Je ne peux pas entrer moi-même. Mais il faut que le Seigneur, notre Dieu, me fasse entrer. C'est merveilleux de voir réellement ce que Dieu a, ah non, que son nom soit béni. Le rachat de l'homme, c'était un rachat tout à fait parfait, complet, et à une une rédemption éternelle. Parce que il t'a racheté, et c'est lui qui s'occupe de toi, en fait. Pour que tu entres réellement en possession de ton héritage. Ah, c'est merveilleux. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Alors, lorsque, je pense, c'est Philippe qui a dit, mais nous ne savons pas le chemin. C'est vrai. Il dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Et lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous réalisons combien il est tellement bon notre Seigneur, que quand il commence une œuvre, il ne pourra pas arrêter en chemin, mais il va toujours l'achever le problème, c'est que nous devons réellement aussi nous laisser conduire pour que le Seigneur achève son œuvre. Nous l'avons nous l'avons dit, et je voudrais le répéter encore, mon frère et ma sœur, le Seigneur, lui, ne conduit jamais de bouc. de chèvres, il n'en a rien à faire avec des chèvres. Il n'a pas dit « mes chèvres entendront ma voix oh. » ou « mes boucs entendront C'est important que vous saisissiez cela, comme nous l'avons entendu la fois passée, pour que nous puissions nous l'action pour ce que nous pensons de nous-mêmes. Vous comprenez Parce qu'on veut se conduire soi-même, on veut agir soi-même, on veut pour les actes soi-même. Et ça, c'est une révolution que vous voulez en fait vous faire à vous-même. Mais quand nous disons que nous l'avons reçu, et que nous croyons en lui, ah, nous devons nous laisser conduire. Amen. Parce que l'Écriture nous dit que tous ceux qui se conduisent eux-mêmes, tous ceux qui sont conduits, c'est-à-dire que je me laisse conduire, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils et filles de Dieu. Bon, C'est là que tu dois aussi te poser la question, est-ce que j'accepte vraiment de me laisser conduire par cet esprit, parce que si l'esprit du Seigneur te conduit, toi, jamais il te conduira dans une maison de prostitution, il ne te conduira pas dans une maison de voleurs, il va pas te pousser à être quelqu'un qui, qui insulte les gens, c'est impossible. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Si il te conduit, il te conduira toujours dans la vérité. On nous a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est voilà pourquoi David pouvait dire que je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Et tes préceptes sont donc mes conseillers. Donc nous comprenons, nous, qu'effectivement, qu il nous faut un, un abandon, en fait. C'est-à-dire un abandon avec une entière soumission. Je le répéterai toujours, aussi longtemps que Dieu m'accorde la grâce d'avoir le souffle de vie, mon frère et ma sœur, Dieu ne vous obligera jamais, ni à l'aimer, ni à venir à l'église, ni à chanter, ni à le glorifier, ni à, ni à pouvoir prendre part à ce que lui fait. Jamais, il vous obligera. Ne vous sentez jamais obligé, frère oui. Si Ne vous sentez jamais obligé, ma soeur, de pouvoir venir non, non, non, non, non. Et je l'ai toujours répété depuis des années que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un mendiant. Il ne va pas mendier les gens pour qu'ils soient là pour faire du nombre. Il ne va pas mendier les gens pour qu'ils soient là pour pouvoir dire glorifie Glorifier-moi ». Non, non, non, non. Si <rire> S'il est Dieu, qu'il a pris des dispositions. Tout à fait. C'est pour ça que c'est nous qui devons être des gens qui supplient. Amen. Je te supplie, c'est moi qui peux mendier vers toi ». Vous direz, oh frère, comment? Mais bien sûr, mon frère et ma soeur, la femme sirophénicienne, phénicienne. On a trop de prestance, mais elle s'est abaissée jusqu'à accepter la condition d'une chaîne. Voilà! Ok, ok, ok, ok, Amen. Il dit, j'accepte, je suis une chaîne. Les chaînes mangent les miettes qui tombent sur la table. Que Dieu nous aide à ce que nous comprenions les choses, mon frère et ma soeur. Pour que nous ne puissions pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, une pression à s'apprenant comme tant on est tellement si important, vous serez important aux yeux de qui Peut-être à vos yeux vous-même, vous vous importez vous-même. Vous donnez vos, de l'importance à vous-même. Vous savez, vous, vous la Bible dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, donc, c'est la chute par la suite. Et c'est que Dieu attend de nous ce que nous nous laissons, donc conduire par lui, effectivement. Je crois que c'est les désirs de tout enfant de Dieu, de ce que le Seigneur lui-même prenne le contrôle. Oh, quel beau jour ça sera, car nous nous tiendrons. Oui, c'est la vérité. Et quand il dit, dans cette cité où l'agneau est la lumière, c'était cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais, la roue, il je des soucis. Je m'en irai où l'agneau, la lumière. Vous comprenez cela Que vous le croyez ou pas, nous nous en irons un jour. Nous ne sommes pas de ceux qui perdent leur temps pour pouvoir prendre des attitudes. Nous, nous sommes de ceux-là qui s'humilient pour trouver grâce aux yeux de celui qui a fait la promesse. Et c'est cela qu'effectivement, que nous lui implorons les soutiens et les secours. Oh, Si nous pouvions vraiment comprendre ces choses, notre bien-être serait tellement si grand, parce que nous serons des hommes et des femmes conduits toujours par l'Esprit de Dieu, et c'est toujours un bonheur, mon frère. Parce que étant dans cette condition d'être conduit par l'Esprit du Seigneur, comme nous l'avons entendu effectivement, et nous savons que si nous sommes conduits par son Esprit, nous avons donc l'Esprit. Et si nous avons donc l'Esprit du Seigneur parce qu'il nous conduit, alors nous savons que nous lui appartenons. Et si nous lui appartenons, nous savons que tout ce qui est à lui est aussi gloire à Dieu. Quelle, quelle, quelle, quelle, quelle, quelle image aussi merveilleuse, effectivement, de, de réaliser cela comme il a prié, non Et Ils étaient à toi, tu les as donnés, parce que ce qui est à toi est aussi... Parce que vous comprenez cela Nous aimons Dieu pour que nous puissions réaliser le bonheur qui attend uh, véritablement le croyant. Alors ne perds pas de temps pour des choses inutiles auxquelles tu es en train de pouvoir te tuer. Il faut que, il faut que, il faut que, sur la terre, il n'y a rien de bon... Il n'a jamais dit qu'il t'abandonnerait. Il n'a jamais dit qu'il ne paierait pas de factures. Non, parce qu'il a dit, mais c'est vrai. Ça vous fait. Mais le Seigneur me dit, mais il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Est-ce que vous suivez Ce qui veut dire que. Ah oui, mais d'abord, quand parlant, parlant de cela, je crois que vous avez entendu les témoignages de notre frère. Oui, vous l'avez entendu Et Dieu te bénisse. Vous avez entendu les témoignages de notre frère Et c'est touchant de voir que quand le Seigneur parle, on ne fait pas attention. Alors on, on débat, c'est charnel, c'est même peut-être quelqu'un est allé lui parler de mon problème, ou quelqu'un lui a rapporté quelque chose. Et quand vous pensez comme ça, vous rendez nul la parole de Dieu et vous vous dites vraiment que quelqu'un veut venir me parler et puis moi je me tiens là pour pouvoir parler de toi d'une certaine manière ou d'une autre. Ah, C'est là qu'on comprend que... Élie, c'était tellement petit. C'était touchant hein, de voir que Dieu est dans les petites choses dans lesquelles vous rejetez et que vous pensez qu'on a parlé. Que Dieu te bénisse mon précieux frère, je suis content de te voir. C'est notre frère qui est là, vous le connaissez, mais vous savez mon problème, c'est les noms. Hein. Et je suis heureux parce que j'ai la veille donc au téléphone. Et voilà, c'est notre frère à la chorale, vous savez Bienvenue et Dieu le bénisse. Et je salue aussi notre frère qui est venu de Paris, notre sœur Lily et notre sœur, notre frère aussi, Philippe aussi et notre sœur aussi. Donc tous ceux qui sont venus de loin comme de près. Donc c'est important pour nous. Donc nous disons ça semblait tellement si petit, mais le Seigneur notre Dieu, il, et, et vous l'avez entendu, finalement. il vous a dit la personne qu'il a visitée. Ah, je vais vous le dire. Il n'a pas voulu le dire. Je vais vous le dire évidemment aussi. Vous vouliez savoir, non? Et Dieu soit béni. voyez comment Dieu prend soin. Et, et, et là, lui et sa femme ont réagi. Nous avons rien, comme on peut recevoir besoin, non? Or, les Seigneurs nous avaient parlé effectivement aussi. Et, et, alors, ils se sont regardés, mais comment ils peuvent, comment ils peuvent, comment ils peuvent effectivement. Non, nous l'avons entendu que quand Dieu envoie quelqu'un chez toi, c'est une bénédiction. C'était dit ici. Si. Mais ça rentrait ici, ça sortait. on se disait, ben non, ce sont des choses qu'il dit du son français, ben c'est pour nous forcer à pouvoir recevoir les gens à la maison. Non, c'est ce que Dieu vous dit. Si au moins on pouvait mettre la parole de Dieu en pratique, ce que nous... Voilà pourquoi beaucoup de frères et de sœurs ne sont pas bénis. Parce que quand la parole est prêchée ici, ils veulent faire le contraire. La dise pour prouver que nous ne nous sommes pas d'accord, c'est son imagination. Et on veut lui montrer que nous, nous, nous pouvons. Mais c'est vrai, vous combattez contre l'homme, mais pas contre. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Et voilà, et Dieu et, et lui pendant ce temps dans sa tête. Il, il a donner des détails, non oui. ah ben, Vous savez quelle est la personne qui est arrivée là-bas ah ben c'est votre frère Christian oui, oui, oui, oui, oui, oui, euh, avec sa femme auquel le Seigneur a touché son cœur, que Dieu le bénisse. Il a, il a pris dans Christ-Service, hein, un gazin là, il est parti là-bas, conduit par l'Esprit du Seigneur. Et il venait là-bas, il n'allait pas pour qu'il mange là-bas, mais il allait pour apporter. Eux tremblaient, on va lui donner quoi, effectivement Voilà comment Dieu. C'est ça, mon frère et ma soeur. Quand on vous téléphone, « Sœur, tu peux recevoir. Frère, tu peux recevoir. » Les calculs viennent. Les excuses sont venues, effectivement. Tu rates la bénédiction. Je si vous l'ai dit ici, mais vous n'obéissez pas, vous n'écoutez pas. La femme, vous savez, la veuve de Sarepta, je pense, était celle-là. Elle n'avait rien. Le problème, c'est l'obéissance. Alors que Dieu nous conduit. Dieu nous parle, mais nous ne faisons pas attention. Et c'est comme ça que cette femme, quand Elie est venue, elle a dit, mais fais-moi seulement. Je dis, l'attitude d'un homme de Dieu envers certaines personnes, parce que ça pose un peu de problème, dit, mais comment est-ce qu'il peut me demander, moi d'abord, qu'il mange lui, et puis moi je vais mourir avec mon enfant, il n'a pas de sentiment de Dieu. Vous savez, je suis toujours eu à pouvoir le dire, vous ne pouvez jamais comparer un homme de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, que Dieu a pris effectivement dans ses mains avec les autres. C'est ça la grosse erreur. Vous le regardez, vous le dites, c'est un homme comme tous les autres. Non, quand Dieu a mis de la main dessus, ce n'est de plus la même chose, monsieur. Plus la même chose. C'est ça l'erreur qu'on fait, d'une certaine manière. Et quand il est venu chez cette femme-là, il lui dit, mais fais-moi un gâteau. Il dit, je n'ai pas grand-chose, effectivement. Il dit, fais-moi un gâteau, moi d'abord. Mon fils, on va me dire, d'abord moi. On dirait qu'il est égoïste, hein. Hein, c'est quelqu'un qui, comme il sert Dieu, lui a la compassion, de dire, oh là là, comme il n'y a que pour toi, pour ton fils et petit, mais bon, manger les gâteaux, je vais seulement prier. Et non, lui, il a dit, non, fais-moi d'abord, moi. Humainement par là, on dirait qu'il est méchant. Voyez-vous notre problème avec nous, c'est la conception. Il est méchant, mais non, non, non, non, non, non, non, non. <rire> pas ce qu'il voulait que la bénédiction retombe sur la femme. Après qu'il ait fait son gâteau, il dit, bon, maintenant, madame, tu as fait de tout ton cœur, tu n'as pas à vous spéter en disant, cet homme, il est, il est mauvais, il est méchant, il est comme... Parce que Dieu vous teste. Hein. Vous pensez connaître Dieu, vous ne le connaissez pas. On apprend à le connaître. Mais ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous soutient dans ce que quand Dieu fait quelque chose pour que nous puissions y être Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit sait savoir, il dit, c'est parce qu'il a dit, il vous conduira. Et dis toi, comme tu t'accroches, ça, ce que tu es en train de pouvoir avoir, c'est une épreuve. Quand Dieu s'est adressé, vous voyez, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Vous voyez cet homme que nous aimons, j'aime beaucoup Abraham, Abraham. Abraham, auquel Dieu a eu à pouvoir donner une promesse, il a eu à voir voir cet enfant. Et puis Dieu lui dit encore, prends ton fils, ton unique là, viens me l'offrir. Il Savez bien ce que cela voulait dire. Mais l'Esprit du Seigneur », il le fait rappeler « Oui, monsieur !» Il dit « Mais c'est Dieu ici, il te l'a dit. » N'oublie pas, il te l'a dit qu'en Isaac, il Il y aura une possibilité pour toi. » Alléluia Amen. Abraham, c'est pour ça qu'Abraham, a cru en disant que même si j'ai tué ici, ça, Dieu le ressusciterait. Hébreu 13. Amen. Il avait quelque chose sur quoi il pouvait se reposer. Il dit « Non, Dieu ne peut pas mentir. » Est-ce qu'il est soutenu, mon frère et ma soeur. Voilà. <rire> tu faut réaliser. Et vous connaissez qu'après qu'elle ait fait ce qu'il a été fait, les bénédictions de Dieu lui sont donc aussi déversées. Notre frère et notre soeur ne s'y attendaient pas. Ce que j'aime bien chez notre frère. Ici, Julia, c'est qu'il dit sincèrement la vérité, comment ça se passe Il pouvait camoufler, il dit, non, non, non, nous avons nos pensions, moi et ma femme, nous pensions comme ça. Il dit qu'ils vont venir, c'est ce que nous aimons. Et c'est comme ça que Dieu bénit aussi. Et alors, la bénédiction que Dieu leur avait envoyée, elle était là. Aujourd'hui, vous pouvez vous entendre écrire, il dit, mais, et puis, puis j'ai pris même onze. Parce que quand vous dépensez pour quelqu'un, vous, vous calculez, oui, je l'ai fait, j'ai dit, mais je ai pas. Vous savez, c'est ça. Alors il dit, si c'est ce les dire euros que j'avais donc dépensé, regardez comment Dieu fait les choses. C'est pour ça, ne faites pas quelque chose à contre coeur On doit toujours faire pour lui, on doit toujours faire. Si vous n'avez pas à pouvoir faire, ne le faites pas. J'ai toujours eu à pouvoir les dire ici que Dieu récompensera toujours ce que vous avez fait à l'un des plus petits, mais de tout votre cœur, et même un verre d'eau, qu'on donne avec un cœur joie. Dieu vous le récompensera. Il le récompensera. Ce que tu as fait. Là qu'il a fait, 7, 7 10 euros qu'il a fait. Je pense que c'était 10 euros. J'aime bien, voyez-vous. Et alors, euh, il, il voit qu'après qu'il est reçu, effectivement, le cœur comme Dieu a donné, ils étaient tellement étonnés. Il a même dit, maintenant, je crois que c'est jusqu'à trois mois qu'il a deux ou trois mois, je ne sais rien. Une euh, chose qu'il avait difficile de manger par jour. Vous voyez que le Seigneur connaît la vie de toi, chacun. On ne se plaint pas, je n'ai pas, mais Dieu prend soin. Il ne pouvait pas savoir que Dieu préparait quelque chose pour lui. Est-ce que vous me regardez ici ouais, Alors que quand il voulait partir, <célère en boue> il parlait, il dans les bras, ce n'est pas comme les autres, là ils vous grand portefeuille, pour que tout le monde voit comment je donne, comment j'ai fait pour qu'on voit que j'ai donné, effectivement. C'est comme ça sur les gens. Maintenant là, essentiellement, seulement bonjour. Hein, il dit, mais pourquoi on fait cela ma main Il sent un petit papier qui ferme. <rire> Et les papiers, c'est le numéro de téléphone ou quoi Probablement. Alors quand il sent quand même le numéro de téléphone, c'est dur quand même. Et puis il ouvre le papier, là, il a fallu tomber par terre, il a dit. Il n'avait jamais vu les papiers verts. Mais Dieu a voulu qu'il ouvre les papiers verts. Que Dieu te bénisse, ce soir. Que les Seigneur, nous allons prier pour eux. Tendre père et précieux sauveur, nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Merci vraiment pour notre précieux frère Christian, sa femme et ses enfants. Et tu le bénisses mon roi pour l'amour qu'il a pour ton œuvre à toi, pour l'amour qu'il déploie aussi. C'est vrai, je pense qu'il a même demandé aux frères de ne pas citer son nom. Et c'est moi qui l'ai cité. Je te prie de pouvoir le bénir, mon sauveur, de pouvoir encore l'utiliser, l'aider encore, et pouvoir encore des moyens financiers, Voir, quand il a aussi, personne dieu il n'oublie pas de pouvoir également aussi aider ses frères. Et tu l'as conduit à pouvoir le faire, mon roi, que tu le donnes au cela, Père type, le fait fructifier son activité, par-dessus tout, que tu le voignes encore davantage, mon roi, pour te servir. Sois béni et glorifié encore pour tout le bienfait que tu ne cesses de pouvoir faire réellement pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous te remercions, nous te remettons ces instants entre tes mains, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus de Christ. Amen. Alors, je crois que nous avons un moment assez merveilleux que nous voulons passer dans la présence du Seigneur. Et qu'il y a aussi des questions qui nous sont donc posées. Je vais essayer de répondre à. Une ou deux questions ici, puis nous prendrons donc une écriture, si le Seigneur le permet. Je crois que cette question doit être ici, quelque part. Ah, ça c'est un cantique qui m'a été donné. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a cherché à pouvoir l'imprimer. Voilà. Alors, hum. cette question vient de notre sœur Anne-Laure. Hum. Il écrit avec beaucoup que Dieu le bénisse et beaucoup de pardon. Il dit, je ne vais pas te déranger. Et je vais lire j'ai des questions et pardonnez-moi de tout cœur si vous avez déjà répondu à ces questions-là, que Dieu la bénisse. Et puis, vers la, vers la fin de ces questions, il dit, et encore pardonnez-moi de tout cœur si vous avez déjà répondu. C'est le respect, hein. Nous voulons que nos enfants grandissent en ayant le respect. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide. Nous ne voulons pas des enfants qui, qui insultent les grandes personnes, qui manquent de respect, qui parlent avec autant envers les grandes personnes, qui disent toi, toi, toi, toi, toi, ainsi, ainsi. Je crois que le Seigneur veut que nous éduquions nos enfants pour qu'ils parlent avec beaucoup de respect. Et quand on s'adresse à une grande personne, mais on ne s'adresse pas avec les yeux, la tête soulevée pour pouvoir dire Qu'est-ce que tu penses, toi c'est pas ça que. Que Dieu, que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse notre frère Ma, Marcel et notre soeur Marie-Louise. Oui, c'est oui, quand même bien. Pardonnez-moi de tout cœur. Pardonnez-moi de tout cœur. Euh, mon sang, hein. Euh, qu Qu'est-ce pas Bon. Il dit. C'est quoi donc la différence entre la foi, l'espérance et l'espoir? Et c'est important, hein la première question de savoir la différence entre la foi, l'espérance et l'espoir. Alors, euh, l'espoir et l'espérance, c'est tout à fait la même chose. Mais bon, je pense qu'elle a posé cette question dans les domaine spirituel. Parce qu'en français, bon, c'est français, Mais ici, ce sont des termes qu'il a utilisés parce qu'il veut savoir, dans la parole de Dieu, comment ces choses s'appliquent et se mettre bien donc en place. Alors, pour répondre à sa question, nous allons prendre dans les Saintes Écritures. D'abord, nous prenons dans 1 Corinthiens, au chapitre 13. Corinthiens au chapitre 13, nous lisons ici verset euh, 4. Il dit, La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point vieuse, la charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil, vous connaissez, non Elle ne fait rien de malhonnête, vous comprenez Elle ne cherche point son intérêt, vous savez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 Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaissais comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est bien ah, ah, que Dieu te bénisse. C'est cela, effectivement. Donc, on nous a bien cité que la foi, l'espérance et l'amour. Donc, nous voyons que la foi, à ah oui, côté, se trouve aussi l'espérance dans les scènes d'écriture. Maintenant, nous voulons savoir maintenant quel rapport, quel lien y a-t-il entre la foi et aussi l'espérance. Alors, nous prenons maintenant dans le livre des Hébreux chapitre 11. Hébreu, chapitre 11, verset 1, il nous dit « La foi est une ferme assurance. » C'est-à-dire que quand on dit « ferme assurance », c'est-à-dire que ce sont des choses dont nous avons la certitude. Donc, avec ça, c'est sûr et certain. Là, il n'y a pas l'ombre des peut-être et que ça pourrait. Est-ce que vous comprenez Parce que si nous prenons dans Marc au chapitre 24, Marc 24, nous voyons cela ici. C'est Luc, pardon, Luc, Luc 24, et bien ici une chose, ici, je pense que cela, si je ne me trompe pas. Voilà. Mm -hmm. Mmh, mmh. Alors, ici, tu t'appartenais, ah ben je suis, vous êtes là, oui, c'est cela, oui. Mmh, mmh. voilà, c'est cela, oui. Voilà, Marc 24, verset 13, il dit, euh, « Et voici ce même jour deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit Mais de quoi vous entretenez-vous en parlant pour que vous soyez tout triste L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit Es-tu le seul séjournant en Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ce jour-ci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 Vous voyez la différence entre la foi et l'espérance. Ici, ils disent que nous espérions que ce serait lui. Or, la foi dit, nous savons que c'est lui. Est-ce que vous comprenez Donc, la foi est une ferme assurance. Il n'y a pas de peut-être, mais il y a de la sûreté, effectivement, que c'est sûr et certain. Que c'est lui qui délivre Israël. Amen. Alors on dit, mais nous espérions effectivement que ce serait lui qui délivrerait donc Israël. C'est comme quelque part, il y avait, un, voilà, un petit doute quelque part. Parce que on n'arrive on pas, pour dire, on, nous espérions, nous pensions que. Je voulais que vous saisissiez cela. Mais quand on parle de la foi, on dit c'est une ferme assurance. Voilà pourquoi la Bible, maintenant associant foi avec espérance, nous obtenons ceci dans les livres de Hébreux. Nous retournons là. Vous pouvez voir maintenant Hébreux, au chapitre 11. Ans. Le verset 1, il nous dit Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on a ah, ah. Vous voyez l'association maintenant Donc la foi dynamise l'espérance. Donc l'assurance effectivement dit, mais c'est sûr, oui, parce que nous comptons sur lui, c'est bien lui. Pas que c'est probablement lui, non. C'est bien lui, parce qu'espérer, c'est compter sur la personne. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc vous avez vu en fait la différence? Vous avez compris la différence? Maintenant, la deuxième question est celle-ci. Si Dieu nous a prédestinés dès avant la fondation du monde, alors, pour quel motif Dieu a-t-il créé des incroyants? Parce que dans la Bible, on dit, il ne veut qu'aucun périsme, que tous parviennent à la répentance. Mais si aujourd'hui nous croyons, nous, avons, nous pouvons croire à la parole de Dieu, c'est toujours la question ma sœur. Hein? À la parole, c'est parce que nous étions déjà en lui. Et Dieu a mis sa parole en nous. Mais les incroyants n'ont pas été donc prédestinés. Alors, si Dieu nous a prédestinés avant le fond de nous, pourquoi a-t-il créé donc des incroyants? Alors, nous pouvons prendre les scènes d'écriture, parce que je pense que c'est important. Ah, très important. Mmh, question de notre sœur, pourquoi est-ce que Dieu a, a créé les incroyants Et comme il a bien expliqué en disant, parce qu'il a bien ajouté en disant, puisque la parole dit que la volonté de Dieu, ce qu'aucun ne périsse. Que tous reviennent donc à la, à la repentance. Alors pourquoi est-ce que les incroyants, mm -hmm, Dieu a-t-il créé des incroyants Alors nous pouvons retourner dans les Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse. Vous pouvez bien voir effectivement comment, effectivement aussi quelques versets, eh, Dieu a manifesté effectivement sa création. Genèse au chapitre 1, voilà, on nous dit, verset 1, on dit, au commencement, Dieu créa donc les cieux et la terre, puis nous voyons ici au verset 6, dit, Dieu dit qu'il y ait donc une étendue entre, les... verset 6, hein? « Entre les eaux qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont donc au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fit donc le second jour. » Dieu dit que les eaux qui sont donc au-dessus du ciel se ressemblent en un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre, et il appela donc la main des eaux mères. Dieu vit que cela était donc bon. Puis Dieu dit que la terre produise donc de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Cela fut donc ainsi. La terre produisit donc de la verdure, de l'air, portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et ainsi, il y a un soir et un matin. Ce fut donc le troisième jour. Alors, nous arrivons maintenant ici, euh, à partir du verset, euh, je crois que... Oui, va Voilà, nous allons arriver ici. Voilà. Voilà, verset euh, euh, 24. Verset 24, voilà. Dieu dit que la terre produise donc des animaux vivants selon leur espèce, du de bétail, des reptiles des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit donc les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, n'est-ce pas? Alors, nous retournons ici, hein, euh, dans, dans le chapitre, je ne sais pas le chapitre, mais c'est un instant ici. Voilà. Euh, oui, là, voilà. Versace, un peu, hein, toujours, hein, je, le verset suivant, verset 26, pardon. Et puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail sur toute la terre, et sur tous les reptiles euh, qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à, à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu donc les bénit et dit, leur dit. Hein, Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et soyez dominés sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel. Et c'est ainsi effectivement. Et voilà que euh, verset donc de Dieu. Verset de, Dieu vit que cela, que tout, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était était très bon. Ainsi, il y eut donc un soir et un matin. Ce fut donc effectivement aussi le sixième jour. Ainsi donc, vers chapitre 2, verset 1, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Nous avons vu, on peut voir rapidement, effectivement, que la création, c'est Dieu qui l'a amené à l'existence. Il a dit, « Bon, c'est cela et puis le summum de tout, c'est l'homme. » Et on a bien dit, effectivement, qu'il a créé l'homme et la femme. Et dans le chapitre 2, maintenant, on nous montre effectivement comment les choses se sont mises en place, effectivement. Et vous connaissez comment il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis, il fit dormir, effectivement, Adam. Vous savez cela Et puis, il a pris une côte, effectivement, qu'il a refermée. Et voici donc, Ève donc, est sortie. Et Adam a dit, voici donc celle qui est aux émaison et chère de ma chair. » Depuis tout ce temps-là, Adam et Ève vivaient, il n'y avait rien de mal. Si vous remarquez très bien que tous deux étaient baignés dans le bonheur. Oui. Mm -hmm. Et ce qui se passait, c'était qu'effectivement que pourquoi ils étaient tout le temps baignés dans le bonheur, dans la joie mais c'est pas s'ils étaient dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'obéissance à la parole. Il yeah. y a l'obéissance de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite Ça, c'est pas Dieu. Chapitre 3. Vous suivez Vous devez bien sûr pour comprendre les choses de manière à ce que vous soyez moment oh, Pourquoi non C'est important. Chapitre 3 maintenant, tout était bien, tout était bien. Et nous voyons que euh, au chapitre 3, nous faut comprendre effectivement ici. Verset 1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'éternel Dieu avait fait. Vous entendez cela? Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champs que l'éternel avait fait. Les serpents, les plus rusés de tous les animaux de champ. Vous voyez? Et puis on nous dit effectivement, il dit donc à la femme, Dieu a-t-il réellement dit?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 « Or Dieu avait dit, vous ne mangerez pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Je veux que vous puissiez voir effectivement <rire> ce que Dieu est. Quand Dieu a fait quelque chose, ce que Dieu a fait est toujours bon. L'objectif de Dieu n'était pas d'écrier pour que quelque chose de mal vienne. non, non, non, non, non, non, non. non. Tout ce que Dieu a à pouvoir créer est toujours bon. C'est sûr et certain, ça, ça, chacun de vous a un témoignage de cela. Amen. Mais voilà que quelque part, quelque chose s'est glissé, qui est extérieur Amen. à ce que Dieu avait fait. Et cette chose vient maintenant pour pousser ce que Dieu a eu à la création qui était là, à pouvoir poser un acte qui soit contraire contraire à ce que Dieu a dit. Donc, désobéir à la parole des dieux. Je veux que vous voyez cela. C'est important cela. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que depuis que Adam et Eve étaient dans les jardins, ben non, non, non, non, il n'avait même pas la pensée de la désobéissance. C'était toujours la pensée de l'obéissance. C'est pour que vous compreniez vous aussi, quand la parole de Dieu vous parle, pour que vous sachiez effectivement ce qui vous êtes en fait c'est là maintenant qu'on rentre dans une phase où vous devez voir effectivement c'est très, très important la question qui a été posée allez bien donc adam n'avait jamais été pour même penser à toucher l'arbre parce qu'il dit que si dieu l'a dit c'est mon absolu Tu n'ai même pas pouvoir poser des questions pourquoi tu veux pas que je le mange parce que tu m'as dit clairement que les jours où j'en mangerai je mourrai L'obéissance dans un fils de Dieu. L'obéissance dans une fille de Dieu. Bon, alors maintenant, d'où vient la désobéissance Je vous l'ai déjà dit ici, frères et soeur, je pense qu'il y a longtemps, vous savez, quand la Bible dit auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit que tu es mon fils okay, okay, okay, okay, okay, okay. Vous savez que les serpents qu'on appelle effectivement, c'est les diables Donc, le mal est venu par le serpent. Donc, la nature du serpent n'a jamais été d'obéir ni de se soumettre à la parole de Dieu. Et ça, depuis l'origine. Donc, si toi, frère, si toi, sœur, la parole de Dieu sort, ah, on dit, ben, sœur, il ne faut quand même pas tout le temps aller parler. La parole de Dieu vous le dit. Les parler du mal des gens, critiquer, par toujours la langue. toujours blablabla. On dit, sœur, frère et sœur, la Bible nous le montre. Parce que la Bible nous fait savoir que la langue, c'est un. Ah, ah. Vous savez cela, non Elle veut déclencher l'enfer. Le feu, effectivement, ici, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suis l'homme, c'est ce que vous faites sortir. Effectivement aussi qui suis l'homme. Donc, nous remarquons qu'effectivement que la désobéissance n'a jamais commencé par Adam. Non, non, non, non, vous avez bien remarqué, c'est le serpent qui dit, non, dit Dieu, Dieu vous trompe, non, non, non, non, non, non, non. Si vous faites ceci, donc vous faites le contraire. Vous verrez que vos yeux s'ouvriront. Mais c'est ce qu'il a toujours... Enfin, vous y arriverons plus tard. Ah, non. Alors, nous voyons qu'effectivement, que quelque chose s'est passé. Et c'est comme cela que il est venu le serpent, il a injecté. Mm -hmm. D'abord, ça a commencé par le doute. Quand il commence à douter, est-ce que ce qu'il nous dit, c'est vrai On commence à douter, effectivement. Alors, maintenant, c'est une porte ouverte, en fait, pour les démons d'incrédulité il va se glisser comme un serpent. Hein? Tout doucement. Vous savez, quand les serpents se vivent, vous ne voyez pas très bien. Hein? Zubaba, il se glisse et il est dedans. Ça a commencé par un petit doute. Et puis ça va maintenant en grandissant. Alors l'incrédulité maintenant s'installe dans la personne. Alors, vous voyez que et cette incrédulité maintenant qui a fait qu'il a désobéi à la parole de Dieu, Satan avait son objectif. C'était de, de déposer sa sémence d'incrédulité est-ce que vous me suivez De prendre ça, c'est bon. Parce que le Seigneur Jésus dit, il est le père de mensonges. Donc il est l'origine même du mal. Donc tous les mal et les mauvaises choses sont en lui. C'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre ce que veux dire. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits, c'est important. L'origine de toutes les mauvaises choses de la désobéissance, de ceci et cela. On le voit dans, dans chapitre 3, on voit bien il est venu, lui. Il commence par, Dieu a-t-il réellement dit? Et pourtant, ce sont des personnes qui ont entendu la parole puisque Dieu l'a dit. Et puis on vient, effectivement, mais Dieu a-t-il réellement dit? Frère, si Dieu si tu as quelque chose de Dieu en dedans de toi, quand Dieu parle, Alléluia. la chose s'incrémente dedans. Alléluia. L'avoir entendu, non? Il a dit: mes brebis entendront ma voix. Dieu ne peut pas conduire des boucs et des chèvres. Parce que les chèvres et les boucs, effectivement, c'est la révolte tout le temps. Alors, regardez bien. La sémence, ils sont seul objectif de ne enfin, pas déposer sa sémence, effectivement, la sémence de l'incrédulité. Bien sûr. C'est pour ça que quand le Seigneur est venu chercher Adam, vous savez cela, et puis il a parlé, ma femme dit, il dit, mais femme, pourquoi tu m'as dit, mais les serpents m'a séduite. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a vous entendez, les serpents m'a séduite. Donc c'est la nature, effectivement, du serpent de pouvoir séduire. Or, or quand on, on vient pour séduire, on a des artifices. hein. C'est pourquoi tout ce qui est clinquant, tout ce qu'on voit, mais c'est vrai. Amen. Amen. Vous ne voyez pas, mais c'est sur et certain. ces ce on voit, les fous de Bataclan, avec tout ça, c'est la nature de Satan. C'est sa nature de séduire, de faire tout ce qui est possible pour ramener, pour faire sortir une personne de la voie dans laquelle Dieu l'a placé. Le combat que nous avons avec vous, enfin avec euh, tous ceux-là, c'est le combat entre la foi et l'incrédulité. Satan va tout faire pour que toi, tu désobéisses à la désobéisses. C'est son travail. Donc voilà qu'il est allé, effectivement. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que par l'acte qu'il a posé, ben non, il y a une semence qui est sortie. C'est pour ça que, dès le moment où la semence s'est manifestée, parce que, votre attention, mon frère et ma soeur, cette importance-là. Dès le moment où la sémence, effectivement, a été déposée, parce qu'il oui, fallait que ça soit déposé dans un réceptacle, vous connaissez cela, non Je ne vais pas rentrer le détail, parce que, bon, Marie-Hélène, c'est pas le mal. Mais je, je, je passe en filigrane. Dès le moment où la sémence de, de Satan, donc, du serpent, a été déposée dans Ève, vous connaissez cela, ce qui s'est passé Directement, le Seigneur agit. Qu'est-ce qu'il a dit Il dit, « Je mettrai inimitié. » Entre qui Entre ta sémence et la sémence de la femme. Est-ce que vous voyez déjà Amen. Et nous avons compris, s'il vous plaît, que vous comprenez cela, qu'effectivement, que quand on parle de la sémence, il s'agit bien de quelque chose. Lorsqu'on dépose une sémence, il faut que quelque chose sorte. Donc, c'est cela, donc, les serpents à sa sémence. Nous l'avons lu avec vous dans Matthieu, chapitre 13. L'ivraie est la bonne sémence. L'ivraie, ce sont bien les fils du malin. Dans la postérité, effectivement, la sémence du serpent, c'est clair dans la Bible. Exactement. Et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Exactement. Donc les fils et les filles de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas Dieu qui a introduit la sémence du serpent, oh, c'est le serpent qui introduit sa sémence. Oh, bon. Amen. Amen. Amen. Alors Dieu doit s'occuper de ça, sémence. Amen. Parce que c'est ça, ses manches. Donc c'est pour que nous comprenions, frère, pour ne pas rester trop longtemps, Dieu n'a jamais créé des incroyants. Non. Alléluia. Dieu n'est pas l'auteur des incroyants Ce n'est pas possible Amen. Mais on voit que l'incroyant Il vient donc de la sémence du serpent Comme son père depuis l'origine Donc le mal Vient donc de lui voilà maintenant que lorsqu'il a posé sa il, il, est, il est rusé, il est malin. C'est pourquoi j'ai dit, frère et soeur, vous ne vous, vous, vous rendez pas compte effectivement que vous, vous côtoyez, vous, en fait vous, vous, vous êtes en train de pouvoir seulement vous, vous, je dirais que c'est une expression qu'un des frères dit, mais frère, comment c'est possible Mais oui, collaborer avec les démons. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit, mais quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres J'ai dit, Dieu ne peut pas vous obliger, frère. Mais quand lui parle, au-dedans de toi, ça s'écoule. Tu ne peux pas rester insensible, ce n'est pas possible. Ça doit s'écouer à l'intérieur, Non, non, ça te remet en question. C'est vrai, frère. Parce qu'un enfant de Dieu, frère, ne peut pas être désobéissant. Amen. Non Amen. Amen. <rire> La foi marche avec l'obéissance. Et voilà que nous revenons Voilà qu'effectivement, qu'ayant posé donc sa semence, Et là, nous voyons qu'effectivement, qu'est-ce qu qui s'est passé C'est que <rire> Ève et le ventre est devenu gonflé. Parce qu'évidemment aussi. Adam est allé avec elle, vous vous souvenez non Il a dit que j'ai mangé. Écoutez bien, frère et soeur, c'est important cela. Pour mais... que vous sachiez quand vous êtes sous, sous c'est parce que vous pouvez être loin des mauvais esprits. C'est pour ça qu'on parle de la délivrance, mon frère et ma soeur. Je ne vais pas, je ne pas le temps, mais c'est important que vous compreniez. C'est nécessaire, frère et soeur, que vous compreniez que le diable, il en a pris vous tout le temps. Amen. Vous n'aimez pas la parole de Dieu parce que le mal est entré en vous. Exactement. Amen. Vous remarquez très bien, frères et sœurs. Mmh. Nous avons toujours dit, effectivement, pour rester pendant trois heures dans la prédication, vous ne tiendrez pas le temps. Vous murmurez, vous commencez à aller à gauche et à droite. Vous voyez votre nature à vous, ce n'est pas normal. Quand on a la nature de Dieu, effectivement, on est concentré. Peu importe le temps. Parce que ça me concerne. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, effectivement? Dieu est en train de délivrer. Parce que des mots, Satan s'est des soins à Tu ne le vois pas, mais la parole le voit. Elle vient pour nettoyer, entrer, déraciner et enlever. Oui, frère. Il faut donner du temps à la parole de Dieu, mon frère. Les cieux et la terre passeront. Vos maisons passeront. Votre nourriture passera. Le temps que vous voulez passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je veux m'occuper de la parole de Dieu. Frère et sœur, Dieu s'occupera de moi. Vous l'avez entendu avec le frère Julia. Mais le problème, c'est que vous ne croyez pas. Bien que vous l'entendez, vous doutez toujours. Ça n'a jamais été la faute de Dieu, frère. On l'a vu. Que Dieu bénisse en l'or. Amen. Amen. Ouais. Pour la question qu'il a posée, je crois que le Seigneur voulait que ces choses soient dit. Parce que moi, je ne pouvais pas penser. Mais il a voulu que la question soit mise. Pour que nous entrions dans ce soit en fait que ça soit clair. Parce que Dieu est en train de faire un travail de nettoyage dans ses élus. Il faut que tu te regardes parce que nous allons rentrer chez nous. Frères et sœurs, c'est sûr et certain. Amen. Vous savez, c'est quand Moïse s'est dit, dit, dit ah, Vous savez, quand ils ont allé adorer, ils ont dit Mais à ah, moi, ceux qui sont à l'éternel. Vous avez vu, c'est mis là Ceux qui étaient pour l'éternel, ils sont venus vers lui. Les autres, ça s'est englouti. Et puis, vous connaissez, non Parce qu'ils n'avaient rien à voir avec Dieu. Donc nous voyons, alors voilà qu'effectivement, qu ayant déposé, donc effectivement, c'est pour ça que vous devez vous observer, vous, comment vous écoutez la parole, vous avez tellement des calculs, c'est que l'esprit malin est déjà là. Vous écoutez avec des calculs, avec des soustractions, des ceci. Non, ça je ne crois pas, ça je ne vais pas prendre. Mais bon, moi, je, avec des additions, j'ajoute, ça, donc, ça, moi, c'est comme ça. Donc, toujours des calculs. La foi ne calcule pas. Non, non, non, il n'y a pas de calcul dans la foi. Il y a seulement l'obéissance. Vous vous souvenez, non Dans l'âme, c'est soit la foi. Nous l'avons fait du mal ici, non Pour que vous vous observiez, vous, effectivement, quel impact a la parole de Dieu dans chacun. Dieu ne peut pas perdre son temps pour pouvoir parler, prêcher, parce qu'il n'y a personne. Il a dit bien dans l'âge de la l'Odyssée, il n'allait pas se mettre là debout en train de toquer à la porte s'il n'y avait personne dont il savait qu'il était en lui, enfermé, enfermé, c'est pour voir comment Satan il va pouvoir faire un mélange, il va pouvoir injecter ses enfants, sa sémence, ils ne s'en occupent pas vraiment parce qu'ils sait qu'ils sont, mais ils cherchent à pouvoir s'occuper de la sémence de l'autre En l'occurrence, si vous êtes de Dieu, alors psaume 34 l'a dit, Amen. le malheur atteint souvent. Amen. Mais l'éternel Amen. toujours Amen. Homme de douleur, habitué. On a jeté des pierres, on a craché sur lui, on l'a flagellé, on l'a crucifié, parce qu'il était la parole de Dieu. Qui faisait tout cela C'était Satan. C'est pourquoi vous êtes présent mais absent. C'est vrai, examinez-vous. Présent mais absent. Parce qu'on peut faire un exercice. Hein, quand vous sortirez ici, on vous dit, frères et sœurs dans la salle, même si on s'est là-bas. Alors, dites-nous un moi, dites -moi qu'est-ce que vous avez entendu Vous entendrez des suites. Des choses terribles que dit, mais tu étais là au présent. Hein, hein, parce que tu étais là. Oui, c'est tu étais là. Oh, oui, pourquoi Mais ça, ce n'est pas ce que nous avons entendu. Non, présent, mais absent dans la casserole. Dans ce qui va se passer cet après-midi, je vous ai toujours donné un conseil. Pour, pour les nouveaux, que Dieu vous bénisse, ils sont là, hein, que Dieu vous bénisse. Et nous ne sommes pas de ceux qui vous retiendront très longtemps. Mais vous savez qu'avec ceux qui sont ici, ils sont quand même un peu habitués à savoir que quand les jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, ils prennent des rendez-vous partout, visiter les gens. Mais les dimanches, on ne prend jamais des rendez-vous. En disant que je vais vous visiter à telle heure le dimanche. Non, le dimanche c'est un jour qu'on a consacré à Dieu. Amen. Nous avons un rendez-vous assez important avec notre Seigneur. S'il veut qu'on reste jusqu'à 21 h on restera. Amen. Amen. Donc je ne suis pas stressé pour dire que vite qu'il termine vite. Par contre, nous sommes de ceux-là qui disons Seigneur, qu'il continue. Et j'ai dit comme ça. Hein? Si tu veux que ça s'arrête, il n'y a pas de problème. Mais il dit pour ceux-là, qui dans leur cœur, ça, ça brûle. Comme Graham Thiby le dit, il dit mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous Pendant qu'il nous parlait. On parle de l'écriture. On à dire que oui, c'est point. C'est écrit dans la Bible, là, dans Luc 24. Ils ont dit, c'est cela sur ce quoi notre cœur n'oublie pas. Pendant que les seigneurs parlé avec euh, Chemin de Maïs, vous connaissez, non Notre cœur ne peut pas de le parlement, mais lui. Amen. Donc, c'est comme ça que nous... Alors, nous voyons que lorsque la semence est tombée dans la femme, et voilà que comme l'homme a dit, enfin, c'est la femme qui m'a donné, donc il a été aussi, et voilà qu'il a eu à pouvoir mettre au monde deux enfants. C'est des enfants, il y en a eu un qui s'appelle... Et l'autre, il s'appelle Abel. Depuis qu'on était dans, qu étaient dans les jardins, on n'a jamais eu, vu la colère. On n'a jamais vu entendre qu'Adam s'y cna. Pourquoi tu ne fais pas ce que je dis Pourquoi tu ne fais pas toujours dans la paix. Vous savez, c'était dans la paix, l'harmonie, l'obéissance, l'amour était vraiment tout. Dieu est amour. Amen. Et dans les enfants. C'est pour ça qu'il dit celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Un Jean chapitre 3. Amen. Comment savons-nous que nous sommes passés de la mort à la vie Parce que dans ces domaines-là, dans ce là vous êtes mort, mais comment suis-je passé de la mort à la vie Parce que j'aime les frères. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi l'amour de Dieu est tellement important. C'est cela par ce moyen-là que tu es identifié comme étant un fils ou une fille de Dieu. Quand tu aimes, même ceux qui te détestent, parce que ce n'est pas ta nature à toi. Ce n'est pas ta nature à toi d'haïr quelqu'un. Non, non, non, non. Toi, c'est toujours la bonté. Vous connaissez cela, non La joie, la bonté, l'espérance, le fruit de l'esprit. Hein? Ça, c'est à toi. Tu ne peux pas dire, bon, voilà, il m'a fait, moi je ne veux ni entendre parler de lui, ni le voir, ni même parler de lui. Ça vous rappelle, hein Je n'ai même pas entendu qu'on ne me ramène pas mon problème de lui, jamais. Et puis même le voir, non, non, non. Son nom, je ne citerai même pas. Et vous, j'ai loué l'éternel Alléluia Alléluia Mais le nom de celui-là, tu ne peux pas l'entendre il, il est fermé, déchiré Dans, dans, dans, dans, dans ton cœur, on une croix déchirée Effacée du livre non. Mais tu loues l'éternel Je sais, c'est cela c'est cela. Alors, quand on est comme ça, comme il dit, celui qui n'aime pas son frère il était un est un meurtrier. C'est comme ça qu'on nous conduit à pouvoir maintenant nous ramener pour dire comme Caïn. Comme Et comme Caïn, Et alors, c'est la première fois qu'on voit quelque chose qu'on n'a jamais pensé. Dans, dans les jardins d'Éden, Dieu a créé tous les animaux. Les lions, bah, tout ce que vous voyez, parce que les, les lions ne sont pas venus après. Non, hein. ils étaient là, les agneaux, tout ça, tout ce qu'il y avait, effectivement, ainsi, les donc tout ce, que, tout ce que nous pouvons voir, parce qu'Adam a donné des noms à tous ces animaux. Vous savez qu'il a fait ça Bien sûr, parce que je vous l'ai toujours dit, quand Adam a donné les noms à tous les animaux, ces noms sont restés. Vous direz, frère, c'est vrai, mais dis bien sûr que oui. Si je prends un crocodile, je te le présente, tu vas l'appeler comment Bon, si je le prends, je l'amène par exemple en Angleterre, ils ne vont pas l'appeler agneau. Non. Ça sera toujours crocodile. Donc c'est crocodile en anglais, crocodile en anglais. Pas lembre, Vous comprenez, non on ne peut pas dire, oh, c'est l'âme, c'est notre l'âme, c'est-à-dire l'agneau, un crocodile. Il demeure un crocodile. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cela. Donc, vous ne changez pas de nous parce que, bon, c'est comme cela. Dieu est, est Dieu. Amen. Alors, c'est comme ça qu'on voit, parce que là, ils étaient, ils vivaient tellement en harmonie, hein, que comme cela sera dans les milléniums Amen. Amen. Amen. L'éléon mangera la paille. Mmh. Et ils seront avec l'agneau. Vous le croyez pas, mais c'est la vérité. Ça. La chose ça. se passera. Parce que vous savez pourquoi on parle des milléniums. Bah, je saute un peu plus loin. Parce que Amen. les, les milléniums, c'est la période de repos. Okay, okay, okay, okay, okay. Dieu fut sonné pendant six jours. Mais le septième jour, Allez, il Dieu. se repose. Ah, Dieu est bon. Il ne se fera ni dommage, ni rien. Parce que c'est lui qui séduit les orbites du monde. Hein, a été lié, mis là-dedans, fermé. Pendant mille ans de paix, de joie, de bonheur. Dieu respecte sa parole. Amen. Et la nature doit respecter sa parole. Et ça c'est quelque chose que nous devons vraiment avoir devant nous, frères. Pour que nous ne manquions pas du respect à Dieu. Pour que nous ne nous placions pas au-dessus de la parole. Non monsieur, on doit être soumis à la parole de Dieu. Mais jamais la parole se soumettre à nous. Nous avons fait le contraire. Nous faisons tout pour que la parole se soigne à nous, qu'elle soit soumise à nous, à notre compréhension à nous. C'est pour ça que vous avez du révolte. C'est comme ça que la première fois quand on a pu voir maintenant, on a vu la colère. Chose qui était étrange qu'on ne pouvait jamais penser ni voir. Parce que quand le mal est entré, même les animaux aussi. Vous savez ce qui s'est passé. Et ça, je voudrais que vous compreniez bien. Quand Dieu a, a crié les cieux de la terre, il a déployé tout ça et puis il a placé l'homme. Vous vous souvenez de la parole que le Seigneur a dit à l'homme? Oui. Parce que et la femme était là, parce qu'il a parlé aussi, non? Oui. L'homme et la femme, il a la Bible. Amen. Il dit, allez, il dit, mais multipliez-vous. Et qu'est-ce qu'il a dit Assujettissez, dominez. Donc, l'homme était le maître. Bien sûr, c'est-à-dire que il avait, je veux bien que vous compreniez cela très bien, il avait le titre de propriété entre ses mains. En tant que fils. C'est pour ça que tout lui c'est pour ça que quand les anges ont regardé, je pas si assez longtemps, ils ont regardé pendant que Dieu criait. Ils voyaient d'abord les yeux, la tellement jolie, tout ça, dit tout ça, il crie pour lui, pour qu'il puisse réellement être dedans. À la grande surprise générale. Ah, comme mon frère me dit, il voit que. Il dit maintenant, faisons l'homme à notre image. Sur notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi Mais qui domine Jamais, jamais il a donné ça à l'ange non jamais, non jamais, monsieur non jamais jamais jamais, jamais, jamais, jamais. que l'homme domine. Oui, domine mais je crois donc, dit c'est pas possible c'est nous qui sommes puissants. ça oh, oh. mais il ne se rendait pas compte de ce que Dieu faisait Amen il a donc fait tout ça pour ça oui. il a pris la puissance de à ça. Frère, Non, Dieu a aimé l'homme. Vous avez frères et sœurs, c'est merveilleux. Il a créé les anges, mais ce pas soucier des anges. Mais pour l'homme, il dit, mais il n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu s'est soucié, mon frère. Dieu a montré son amour. Alléluia. Il est Dieu mon frère. Amen, amen. Nous lui devons beaucoup de respect, Seigneur. Amen, beaucoup de considération amen. à son endroit. Amen, amen. Nous devons changer, frère et Nous avons un père, c'est vrai. Amen. Qui se soucie, qui prend soin de nous. Amen. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Croyez-le. Ni pour votre manger, ni pour votre santé, amen. pour tout ça, il a dit ne vous inquiétez de rien. Parce qu'à chaque jour, suffit sa peine. Il pourra pour vos besoins. Il le fera. Il le fait. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Gloire à son nom. Oh, nous, sommes, nous sommes heureux d'avoir un, un Dieu et, et un Père comme lui, mon frère. Un Sauveur merveilleux. Si nous pouvions simplement... Avoir un œil au-delà. Frères, nous chanterons des chants de gloire pour ces dieux merveilleux. Voir son plan. Les anges sont, ne pourraient pas comprendre. Ce n'est pas possible. Là. Non, non, non, mon frère, c'est pas possible. Là. Et il a fait ça pour l'homme. Pour okay. que l'homme ait l'autorité et, et de tout ce qu'il a créé, effectivement. C'est pour ça, c'est merveilleux que vous puissiez comprendre ces choses. Quand Jésus pouvait se tenir debout, il regarde les ciel. Dieu le place à l'autre où il a réalisé qui il était. Il est ça, tu l'as fait pour moi. Mmh. Soleil, arrête-toi. Et on nous dit bien dans les Saintes Écritures que c'est la première fois que cela s'est passé, que le soleil écouta la voix d'un homme. On n'a pas dit la voix de Dieu, mais la voix d'un homme. Alléluia! Oui, monsieur. Il a dit, arrête-toi! Et le soleil s'arrêta et suspendu sa course. Voyez-vous ce que Dieu a fait pour l'homme. C'est pour ça que les démons de l'enfer, ils, ils ne sont pas tranquilles. C'est pour ça, sois heureux. Si Dieu a jeté ses regards sur toi, tous ces hommes là qui pouvaient être ici, qui pouvaient dire, comme l'apôtre Paul l'apôtre Paul le disait, hum, les souffrances du temps présent, parce que Satan veut toujours te tenir par la souffrance. Mais regardez une chose qui est merveilleuse, Dieu nous aime beaucoup. Il transforme les souffrances, parce que la Bible dit les épreuves pour ton bien en fait. L'arme que Satan déploie contre toi, Dieu tourne cela à ton avantage. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Si Dieu est pour nous, Alléluia! Gloire au Seigneur! Frère, c'est merveilleux d'avoir ce Jésus, Les Jésus de la Bible! Alléluia! La voir avec toi Oh, c'est merveilleux mon frère. C'est une grande richesse. Vous, vous n'arrivez pas à apprécier ce que nous. C'est Jésus de Nazareth. Oh mon frère et ma soeur. Les le trésors des cieux comme le cantique l'a dit. Mon frère et ma soeur, quand il était sur la terre, les anges regardaient. Gloire à Dieu, quand on le touchait, les anges regardaient. Alléluia. Mon frère, vous savez pas sa grandeur. Alléluia. C'est merveilleux, frère. De réaliser ce que c'est Jésus est. Frère, il est plus glorieux plus grand que vous l'imaginez. L'amour de Dieu à ton endroit c'est jésus il est bon, c'est jésus il est merveilleux, c'est jésus il est glorieux alléluia, il est le roi des gloires. non seulement il a vaincu, mais il est monté et il intercède pour toi alléluia, gloire oh, au seigneur Jésus il est glorieux, il est merveilleux, il est le plus beau parmi les milliers le tout puissant, le glorieux, le merveilleux Alléluia Le Dieu puissant, le Dieu vivant Oui, madame, oui, monsieur. Il dit, la chose arrive Lorsqu'il ordonne, ça doit exister Quelle autorité Mon frère, ma soeur, il est descendu là, dans ses jours de mort, mais il est sorti vivant allez, allez, allez, allez. Mon frère, ma soeur, nous devons être conscients. C'est la grâce que Dieu nous a accordée. De pouvoir posséder effectivement cet évangile. L'évangile qui transforme. L'évangile qui qui a, qui amène effectivement à, là, dans la présence de Dieu. à entrer même dans le lieu très saint. Amen. Tout ça parce qu'une personne. Une personne. Vous vous souvenez comme je vous le disais que Adam était un fils de Dieu. Amen, amen, amen. Et il avait le droit de dominer sur tout. Parce que ce que son père avait fait, c'est pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Il avait le titre de propriété. Amen. En tant que fils. Bien sûr. Et, et les diables... Ayant en vu, enfin, là, cet archange-là, il a vu combien Dieu a donné tellement l'autorité, tellement la puissance et la domination sur un homme. Il ne pouvait pas être content. Non. Non, pas du tout. Il dit Pas content du tout. Pas possiblement. Non, pas possible. Il dit, ça devait me revenir à moi, parce que son désir était qu'il soit comme Dieu, qu'il soit Dieu lui-même. Ah. Il dit ça, il ne peut pas continuer. C'est comme ça qu'il est descendu avec une ruse, en passant par là pour arriver à ça. C'est pour ça que vous devez vraiment faire très attention. C'est important, la blessure, c'est important, mon frère et ma soeur, de prêter vraiment attention. Ne jouez pas avec vos destinations. Ok, ok, ok, ok, ok. Les démons, ils sont plus malins. Oui, mais rusé. Mais Dieu nous a donné quelque chose de plus important. C'est la révélation. Amen. Que Amen. eux ne peuvent pas voir. Non, la ruse et la malignité, ils peuvent la voir. Parce que c'est leur nature. Mais la révélation, non, oh, Dieu te l'a donnée. Et la révélation te place toujours. Et voilà que par là, il est venu. Et en agissant comme il agit, effectivement, il a atteint son but. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, Adam a perdu le contrôle. Voilà pourquoi la nature a commencé à produire des ronces et des épines, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, monsieur. Il est rentré pour placer l'homme dans une voie qui n'était pas la bonne afin que ce qui est mauvais puisse entrer. Et voilà, la, la désobéissance. Quand on vous dit, ma soeur, mon frère, ma parole, restez comme ça, Non, vous tenez tout à votre personnalité. Et surtout, les pasteurs, lui, il dit ça parce que c'est contre moi. Satan va vous dire ça. Bien sûr que vous le savez. Pourquoi vous révoltez contre les pasteurs Parce que c'est comme ça que ça se passe en vous. Vous me regardez, on donne personnes que vous croyez, quand vous rentrez à la maison, vous faites le contraire exactement ce que ça prouve qu'on n'a pas confiance en cet homme. Ouais, uh -huh. Parce que, parce que l'homme ne dit pas les choses comme nous le désirons. C'est comme si on était allé lui parler, déjà, il l'a préparé, il est venu et il a commencé à pouvoir nous dire ce qu'il pensait, effectivement. Alors qu'on comprend très bien que ce n'est pas la chose qui correspond à ce que moi, moi je pense que. C'est comme ça en fait. Okay. Le diable glisse. ce qu'il va pouvoir glisser en réalité. Et voilà qu'avec sa ruse, il est arrivé à ce stade-là. Adam a perdu donc le contrôle. Lui qui était dans un endroit merveilleux où Dieu parlait et pouvait le voir, l'entendre effectivement, avoir communion. Et étant dans cette obéissance tout lui était soumis. C'est ça en fait. Mais maintenant il va goûter les conséquences du mensonge qu'il a accepté. On lui fait sortir. Parce que la parole de Dieu, l'obéissance, vous garde dans la présence de Dieu. Dans cette atmosphère béni. Où oh, pour vous, tout est possible. Tant que nous sommes là, dans l'obéissance, dans la présence de Dieu. Mais quand vous sortez maintenant, vous allez maintenant dans la zone, à cause des doutes que vous avez eu vous sentez maintenant les mort Ah oui, les douleurs, la tristesse, et les tout, et les larmes, et les pleurs. Il a perdu le contrôle du tout. Et puis chassé même du jardin de L'homme s'est rendu compte qu'il était un malheureux. À cause de la ruse et la magnité du serpent. Il a perdu donc les titres et les propriétés. Mais voilà bien que je vous dis que vous comprenez ça. C'est important. Comme. Le propriétaire, c'est Dieu. Et Adam était le fils. Alors on sait qu'à seulement à son fils qu'on peut donner l'héritage. Vous savez que Adam est un fils de Dieu. Mais le serpent n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que vous suivez Les serpents n'ont rien à voir. Et Dieu, c'est pour ça que Satan, dont les serpents, ne pouvait pas arriver à pouvoir les titres de propriété et arriver à pouvoir maintenant dominer comme il le veut sur la terre. Est-ce que vous saisissez Le titre de propriété est rentré entre les mains du propriétaire originel. Amen parce qu'on attendait, on attendait le véritable propriétaire, okay. puisque okay. celui-ci l'a perdu. On attendait. Okay. Okay. Ah. La Bible nous dit que la mort est venue par Adam. Et la vie est venue par... Alléluia. Oh, gloire à Dieu Dieu voulait maintenant avoir Amen. un Adam Amen. qui pouvait revenir Amen. pour prendre ma titre de propriété. Est-ce que vous comprenez Amen. votre attention ici Amen. Voilà pourquoi, dans le chapitre 5 d'Apocalypse, on a posé la question. Hallelujah. Qui est dit, qui est dit? Qui est dit? Même de regarder les livres Satan ne pouvait pas, parce qu'il était impur, maudit, et chassé. Amen, amen, amen, amen. On a regardé dans les okay, yeux. Okay, okay, okay. Personne. Okay. Sur la terre. Okay, okay, okay. Sous la terre. Okay, okay, okay. Alléluia. Okay, okay, okay. okay. Mes frères et sœurs, okay. la Bible dit que le ciel est son trône. Oui. Donc si on sait ça, on, on a trouver Dieu. Alléluia. On dit, mais qui est dit? Qui est dit? Mais on ne cherchait pas un Dieu. Non. On cherchait un homme. On cherchait un parent rédempteur Gloire à Dieu. Alléluia. Il fallait qu'on trouve un homme 100% homme. Oh Dieu est tellement bon. Alléluia. Voilà pourquoi quand les démons regardaient Jésus, et certains regardaient, les démons, oh, il est un homme contre les autres mais on dirait qu'il est Dieu, mais qu'est-ce qu'il est cet homme? Alléluia! Alléluia. Alléluia. Ça c'était la surprise extraordinaire. Il dit je peux toucher, mais je sens qu'il y a quelque chose. Il dit cette chose me montre qu'il est créateur. Alors pourquoi il s'est Il comprenait pas. Alléluia! Oh, le mystère de Dieu est grand. Non, il est merveilleux, mon frère. Ne perds pas ton temps, mon frère. Ne perds pas ton temps, ma soeur. Réveille-toi, ton Dieu est vivant. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais, mon frère. Jésus est bon. Il est merveilleux. lève nous nous allons prier. A ta main puissant. même si les océans se déchirent, je les traverse avec toi. Ah